de sens à ah, un an d'inéligibilité avec sursis 10 000 euros d'amende alors là c'est pas le sursis il va falloir qu'il paye et puis euh, -moi... non, 10 mois 10 euros non, 10 000 euros un an d'inéligibilité et 10 mois de prison avec sursis. 10 mois de prison avec sursis. Tout ça pour prise illégale d'intérêt quand il était maire de Saint-Georges où il a fait bénéficier sa propre entreprise d'un marché d'équipement de bureau sur la médiathèque de saint georges sur bauche Donc ça, c'est strictement interdit, comme vous le savez. Un maire, un élu, ne peut pas faire voter... Pour lui-même ou pour une entreprise qu'il dirige, il ne peut pas faire voter des crédits publics pour euh, en bénéficier. Donc le tribunal, très justement, l'a condamné. En général, dans ces cas-là, les élus qui sont pris en faute, généralement, que font-ils Eh bien, ils démissionnent pour pouvoir garder à la fonction d'élu toute sa dignité. Or, ce n'est pas le cas. Monsieur Marot a déclaré qu'il ne démissionnerait pas et qu'il continuerait comme avant. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui, à la tête de la ville d'Auxerre un homme qui a été condamné par la justice et qui continue de diriger la ville comme si de rien n'était. C'est tout à fait inadmissible, et moralement, et civiquement. Ce pas comme ça que la République va, sentir, va se sentir grandie de ce genre d'affaires. Je voulais aussi ajouter un petit mot sur une personne qu'on a un peu oubliée et qui a été condamnée en même temps que M. Marot. Il s'agit du premier adjoint de la ville de Saint-Georges, qui s'appelle Michel Ducroux. Michel Ducroux n'est pas seulement le premier adjoint de la mairie de Saint-Georges, c'est aussi un conseiller départemental. Il a été réélu l'an dernier, sur le canton d'Aussérin conseiller départemental. Eh bien, lui aussi, il a été condamné par le tribunal de sens le 14 décembre dernier, en même temps que M. Marot. M. Michel Ducrou, lui, a été condamné à peu près la moitié de ce que le maire a... Parce que l'ex-maire de, de Saint-Georges a écopé. Donc j'ai, de mémoire, il a eu... J'ai marqué sur un papier, je vais le sortir. Mon petit papier. De toute façon, on a le temps, on est entre nous. Alors Michel Ducroux conseiller départemental d'Auxerrein. Oui, mais j'ai trop de trucs. Tu peux me tenir ça Merci. Alors, Michel Ducroux, premier adjoint de la ville de Saint-Georges. Il a eu 4 mois de prison avec sursis, 6 mois d'inéligibilité et 2500 euros d'amende. Donc, il a été reconnu coupable, lui aussi, parce que il a évidemment participé au détournement de fonds organisé par M. Marot sur la mairie de Saint-Georges. Lui aussi, donc, il a contresigné la manœuvre qui consistait à détourner de l'argent public pour le compte d'une entreprise privée. Et donc la justice l'a condamné fort justement. Donc, ce soir, dans notre demande de démission, nous n'aurons garde d'oublier M. Ducroux. Donc, je vous le dis, Marot, démission, Ducroux, démission. Parce que Ducroux, il gère le département quand même avec, avec ses collègues, lui aussi. Donc, euh, quelqu'un qui dirige en partie le département doit aussi être un peu plus honnête que ce qu'il n'est. Voilà, si vous avez quelques casseroles, il est temps de les faire entendre aux conseillers municipaux. Merci à vous. Ué mm. C'est notre représentant au département Donc il faut aussi Lui faire entendre qu'on sait ce qu'il a fait Alors vu que vous... C'est euh, D'accord. Bah, du coup, pourquoi, selon vous, le maire doit démissionner Alors, généralement, quand un élu est condamné par la justice pour préserver la fonction, pour que la République ne soit pas atteinte, les élus condamnés démissionnent. Alors, M. Levent, lui, il a décidé de ne pas démissionner. Et ça, c'est inadmissible pour lui. Pourquoi, selon vous qui, qui a le selon vous l'avez dit, les habitants Pourquoi c'est est admissible Ce qui est admissible, c'est surtout par rapport à la confiance que les citoyens perdent peu à peu dans leurs élus. Un élu qui est euh, condamné, à notre avis, doit démissionner parce que sinon, les gens vont, vont de plus en plus se désintéresser de la politique. L'abstention euh, va encore augmenter dans les résultats. Voilà, bonne soirée à tous et à la prochaine